Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu du confinement. Donc euh, bon bah comment ça va toi Ça ah, c'est pas trop dur. Comment tu le vis N'hésite pas à me donner tout ton ressenti par commentaire. Et aussi, je voulais savoir quel effet ça fait pour toi d'être considéré comme non essentiel. Parce que bon, la coiffure, non essentiel, non essentiel. <rire> Avoir quelques images histoire de se détendre. donc voilà bon bah ça a été décidé comme ça on fait partie de ceux qui transmettent le plus le virus visiblement c'est sûr que avec tous les protocoles qui ont été mis dans les salons de coiffure il y avait de grandes chances que ce soit nous qui sommes responsables de la grande grande grande propagation du virus donc on ferme le petit commerce là où il n'y a pas grand grand monde et on est ouvert les grandes surfaces commerciales là où tout le monde s'agglutine enfin bref on s'évade du sujet de cette vidéo. Donc bon ben voilà on y est. La vague 2, le retour. On est reconfiné. Bon niveau pandémie, je dois reconnaître quand même que c'est pas le truc le plus ouf qu'on ait connu dans l'histoire. Mais Manu a tranché. Faut protéger nos aînés. C'est comme ça. Alors on sait bien qu'ils les aiment, nos mamies, mais bon, nous en attendant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient Eh bien c'est justement à ça qu'on va répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs thèmes. On va déjà voir qui a le droit de travailler et qui n'a pas le droit. Et on va voir les différentes aides qui existent pour faire face à cette situation un petit peu particulière. Et euh, qui peut y prétendre et comment on fait pour y prétendre. Donc euh, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, en plus on va essayer de, de se mobiliser un peu ensemble pour solutionner le peu de choses sur lesquelles on peut encore avoir un petit peu d'impact. Voilà. Si tu aimes les vidéos, pense à les liker, pouce le t commentaire, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Merci. Alors voilà, pour commencer cette vidéo, juste deux petites choses à prendre en compte. C'est que je te mets dans la description tous les liens utiles, donc les FAQ euh, sur les différentes aides, ou les liens pour pouvoir justement euh, faire les demandes. Et en deuxièmement, Étant donné qu'il y a pas mal de décrets qui sont en cours de publication et qui ne sont pas totalement à jour, je te mettrai aussi, au fur et à mesure du temps, des mises à jour dans l'espace commentaire. Et tu peux, toi aussi, faire des mises à jour dans l'espace commentaire si tu as des nouvelles avant moi. Enfin Bref, voilà, c'est la communauté qui va gérer un peu ça. Dès l'instant qu'une nouvelle sort, qu'elle est officielle, on la marque en commentaire. On n'oublie pas de mettre la date à laquelle on publie et surtout les sources d'où on tient. Euh, nos informations. Voilà, donc c'est très très important pour qu'on puisse vraiment suivre dans le fil du temps, qu'on voit les derniers commentaires et surtout qu'on sache que la source est fiable pour vraiment euh, la prendre en considération. Voilà, on a fait le point. Premier chapitre de cette vidéo. Qui peut travailler bah, La réponse elle est simple, que tu sois gérant de salon de coiffure ou coiffeur à domicile, personne à l'heure actuelle ne peut travailler. Alors c'est vrai qu'au début du confinement, il y a eu un petit flou sur la coiffure à domicile. Et je suis un petit peu écœuré de la façon dont ça a été géré, puisque bon, ben, personnellement je ne suis pas coiffeur à domicile, mais ça ne me posait pas de problème qu'ils puissent travailler. Visiblement, euh, ce n'est pas la vie partagée par l'ensemble de mes confrères. Et du coup, ils sont quand même bien battus pour que la coiffure à domicile ne puisse euh, pas travailler non plus. Et je trouve ça un peu dégueulasse, mais là encore pareil, on s'éloigne du sujet. Les seuls coiffeurs qui sont autorisés à exercer en France pendant ce confinement sont les coiffeurs studio et les coiffeurs plateau qui sont amenés à travailler ou à collaborer sur des activités artistiques autorisées. Donc euh, du coup, bah moi je compte bien exploiter cette faille là. Maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo, les différentes aides qui existent. L'État a mis en place en urgence différentes aides lors du dernier confinement pour aider les entreprises à faire face à cette crise un petit peu nouvelle, un petit peu exceptionnelle, de fermeture en masse de commerce et d'entreprise. Ces aides existent encore, elles ont même été peaufinées et améliorées en fonction justement des expériences qu'on a pu avoir dans le dernier confinement. Une partie de ces décrets sont en cours de publication et vont être... Un petit peu approfondi, un peu détaillé dans les temps qui arrivent. Et donc, du coup, on va se servir de l'espace commentaire pour effectuer les mises à jour là-dessus, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, du coup, au niveau des aides, ce que ça donne On a toujours le fonds de solidarité. Ceci dit, il passe de 1 500 euros à 10 000 euros grand maximum. On a l'aide complémentaire pour compenser la perte de chiffre d'affaires suite à l'interdiction de recevoir du public. On a bah, toujours le dispositif de chômage partiel. On a l'aide aux bailleurs. On a le report des charges sociales et fiscales. Et on a enfin toujours le prêt garanti à 90% par l'État. Donc du coup, pour ces aides, qui peut y prétendre et comment y prétendre C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo. Suite à la fermeture administrative des commerces classés non essentiels, l'ensemble de la profession est éligible au fonds de solidarité, qu'il s'agisse des gérants de salon de coiffure ou des coiffeurs à domicile quel que soit leur régime ou leur statut. Les conditions pour en bénéficier sont d'avoir un effectif inférieur à 10 salariés, réaliser moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir un bénéfice imposable inférieur ou égal à 60 000 euros par personne à la tête de l'entreprise, dirigeant, associé, conjoint, collaborateur, enfin voilà. Cette aide, elle passe de 1 500 euros à 10 000 euros grand maximum, mais 10 000 euros grand, grand maximum. En réalité, ce que tu vas vraiment percevoir, c'est 60% du chiffre d'affaires hors taxes que tu as réalisé l'année dernière, le même mois. Si en novembre 2019, tu as fait 10 000 euros, cette aide elle ne pourra être que de 6 000 euros pour novembre 2020, à condition qu'on soit fermé tout le mois de novembre. Elle sera forcément proratisée aux dates de la fermeture administrative liée au confinement dû à la Covid-19. Comment y prétendre bah, C'est très simple, il suffit d'en faire la demande sur le site impôt.gouv.fr sur ton espace particulier. Ensuite, nous avons l'aide complémentaire pour compenser la perte de chiffre d'affaires suite à l'interdiction d'accueil du public. La bonne nouvelle dans cette aide, c'est qu'elle est nouvelle, déjà de 1, et dont les contours sont en train d'être un petit peu peaufinés, mais surtout, elle est cumulable avec le fonds de solidarité dont on vient de parler juste avant. C'est déjà pas mal. La demande se fait de la même manière que le fonds de solidarité. C'est un deuxième volet à remplir lorsque tu vas justement sur ton espace particulier sur impôt.gouv.fr. Tous les liens sont dans la description. Hein, t'inquiète pas, tu vas les retrouver facilement. Donc comme je te disais, le décret est en cours de publication au moment où je tourne cette vidéo. Mais normalement, le formulaire doit être en ligne sur le site depuis la fin octobre 2020. Donc euh, là, au moment où je tourne, normalement, il est en ligne. J'ai pas été vérifié, mais voilà, normalement, ça y est. Ensuite, on a le report des charges sociales et fiscales. Donc ça, c'est une véritable bombe à retardement. Je suis d'accord avec toi parce que les entreprises ont déjà du mal à assumer leurs charges sociales et fiscales en temps en heure. Mais si en plus, là, on les reporte, ça veut dire qu'au moment donné où on va sortir de la crise sanitaire, il y a une nouvelle crise qui va se former parce que les entreprises ne pourront pas supporter le double de charges. Et même si c'est épuré sur plus longtemps, ça veut dire que ça va être un petit moment où elles vont avoir du mal à sortir de la tête de l'eau pendant encore plus longtemps. Donc euh, apparemment le gouvernement pencherait pour une exonération, mais on est bien bien loin d'avoir gagné. Donc euh, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un petit truc à faire là dessus. Normalement, leur port s'active automatiquement, tu ne seras pas prélevé pendant la période de confinement. Donc tu n'as pas forcément de procédure spécifique à suivre, mais n'hésite pas à te rapprocher de l'URSSAF dont tu dépends pour euh, avoir vraiment les informations bien précises à ce, ce niveau là. Et je te mets le lien dans la description pareil pour que pour que tu puisses le faire. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que sur ce point-là, on a un petit truc à jouer. Ensuite, on a l'aide au bailleur. L'État a garanti au bailleur un crédit d'impôt du montant de 30% du montant du loyer qu'ils acceptent de consentir à leur preneur professionnel. Ça veut dire que si un bailleur offre un mois de loyer entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2020 à son locataire, l'État va lui consentir un crédit d'impôt à hauteur de 30% de ce mois de loyer. Les contours doivent être encore un peu définis. Mais ce qui serait pas mal de savoir, déjà dans l'immédiat, de prendre la température un petit peu, c'est au niveau des propriétaires, que tu contactes un peu ton propriétaire et que tu lui demandes ce qu'il en pense, euh, si ça va l'aider, parce que je pense que celui qui a un crédit sur le dos, qui a tout ça, machin... Avoir un crédit d'impôt de 30%, ça ne va pas forcément l'aider à assumer euh, son bien immobilier. Donc du coup, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit une vraie aide pour la majorité des, des bailleurs. Donc euh, n'hésite pas à demander à ton propriétaire et à me dire en commentaire un petit peu euh, ce qu'il t'a donné comme réponse et ce qu'il en pense lui. Histoire qu'on puisse voir ensemble si on ne peut pas essayer d'utiliser justement d'un appui collectif pour, euh, pour approfondir quelques points, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud au niveau de cette aide. Euh, pareil, donne des suggestions si tu as des suggestions, enfin tout ça. Donc, euh, je pense que cette aide-là, elle est à peaufiner On attend de voir un petit peu ce que l'État va réellement pondre. Et euh, en attendant, ce serait pas mal d'avoir la température au niveau des propriétaires. Ensuite, on a le dispositif de chômage partiel. Sur ce dispositif-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est quelque chose de rodé, de connu et qui a été bien, bien maîtrisé lors du dernier confinement, à l'exception qu'il a été amélioré, c'est-à-dire que le reste à charge des entreprises qui étaient de 15% lors du dernier confinement passe à 0% sur ce confinement-là. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les entreprises, attention à tous les chefs d'entreprise, il y a vraiment deux règles à respecter, très importantes. La première, c'est que c'est la première procédure à enclencher. Absolument, c'est la première de toutes les procédures à enclencher au niveau des aides pour protéger tes collaborateurs. Et la deuxième, c'est qu'il faut absolument, au moment même où tu décides de les placer en chômage partiel, que tu les en avertisses. C'est la règle. Donc, euh, tant qu'ils ne sont pas avertis, tu leur dois 100% de leur salaire. Une fois qu'ils sont avertis, qu'ils sont passés en chômage partiel, à partir de cette date-là, tu peux les passer à 84%. C'est les deux points très très importants. Donc, du coup, une fois qu'ils sont avertis, le salarié reçoit 84% de ses son salaire net et euh, à partir du moment où tu les avertis tu as 30 jours pour faire la déclaration sur le portail dont je te mets le lien en description mais normalement tu dois le connaître parce que lors du dernier confinement c'était quelque chose qui était très, très très très très très utilisé et qui a plutôt bien fonctionné le prêt garanti par l'état les gérants de salon et les coiffeurs à domicile peuvent prétendre à cette aide qui est ni plus ni moins qu'un prêt bancaire Juste la différence c'est qu'il est garanti par l'État à hauteur de 90% par l'intermédiaire de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Le prêt est accordé par ta banque. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que tu te rapproches de ta banque, que tu lui expliques ton projet, tes besoins et que tu lui demandes de te prêter de l'argent en fonction de ce montant-là. Et que ton conseiller te donne une réponse favorable de principe que tu vas soumettre ensuite sur le portail de la BPI avec ton dossier. Et la BPI derrière te donnera ou non son accord pour garantir le prêt. Une fois que tu as l'accord de la BPI pour garantir le prêt, bon ben, tout est en place. La différence aujourd'hui avec l'ancien confinement par rapport à ce prêt, c'est que le début du remboursement devait débuter un an après la procédure, c'est-à-dire ben, vers mars, avril 2021, Là, un an après le confinement, si tu l'avais fait dans le dernier confinement. Or, avec la crise sanitaire qui perdure et les complications que ça engendre, ça va être pas mal compliqué, voire même impossible pour beaucoup d'entrepreneurs de commencer à rembourser dans les temps. Donc l'État a décidé, plutôt que des 5 ans initialement prévus pour, la rembourse, pour le remboursement total du prêt, de l'allonger de 5 années supplémentaires. Ce qui veut dire que tu as 10 ans au total pour rembourser ce prêt. Une autre particularité qui vient d'être ajoutée, c'est que tu peux repousser d'un an supplémentaire le début du remboursement de ce prêt sans être en défaut de paiement par rapport à ta banque. Donc, c'est deux choses qui sont très, très intéressantes par rapport à ce, à ce prêt. Donc, pareil. Je te mets dans, les, dans la description de la vidéo la FAQ qui répond à pas mal de questions qu'on se pose sur ce prêt garanti par l'État et le lien pour euh, aller voir un peu sur le site de la BPI comment y prendre. Ce prêt, bon, ben, c'est une aide qui peut peut-être éviter pas mal de liquidations ou aux entreprises de couler. Donc À ce sens-là, ça reste une aide et tant mieux qu'elle existe. C'est à prendre si vraiment tu n'as pas le choix, mais si tu peux faire sans, euh, je pense que c'est. Peut-être mieux de faire ça. Vois avec ton banquier, vois avec ton comptable, vois avec euh, les gens qui t'entourent au niveau professionnel pour savoir un petit peu si c'est judicieux, pas judicieux, si tu en as besoin, pas besoin. Et en tout cas, voilà, l'aide-là existe et tu as dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir te renseigner là-dessus. Si jamais tu sens que tu as la difficulté et que tu pourrais permettre à ton entreprise de passer ce cap grâce à cela, bah, tant mieux. Après, si ça peut être évité, bah, encore plus, tant mieux. Voilà, donc euh, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo qui concerne les aides, qui peut y prétendre et pourquoi et comment, surtout. Euh, dans les prochaines vidéos, ça va être un petit peu plus fun, un peu moins, euh, bah, voilà, ce sera surtout comment garder le contact avec sa clientèle pendant le confinement, très, très, très, très, très important. Parce que du coup, il y a des coiffeurs qui vont garder le contact avec des gens, d'autres non. Et du coup, ça risque de créer encore un fossé entre, entre nous. Euh, on va en profiter aussi pour voir un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, du coup comme ça tu pourras peut-être avoir quelques infos pour savoir quoi publier, comment le publier, quand le publier, surtout c'est très très important sur les réseaux sociaux. On va voir comment tirer profit de cette situation, parce que tu es enfermé chez toi, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'améliorer, pour améliorer ton lieu de travail, pour améliorer plein de choses, donc du coup on va voir ensemble comment en profiter. On va voir ensemble ce que font les autres coiffeurs pendant ce confinement, toutes les idées qui m'ont été données, que j'ai pu voir un peu à droite à gauche, donc je vais les partager avec toi. Et ce qu'on va voir surtout, c'est comment aborder la reprise après le confinement en tirant profit de notre expérience du dernier déconfinement, des, des erreurs qu'on a faites et de celles qu'il faudrait absolument éviter de faire à l'avenir pour, euh, pour redémarrer dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, comme promis au début de la vidéo, et là maintenant on va aborder le point de ce qu'on peut faire collectivement. Donc j'ai mis en ligne une pétition dont je te mets le lien dans la description. Et je te mettrai aussi le lien de deux, trois autres pétitions qui me semblent assez intéressantes. Zéro chiffre, zéro charge. Pour moi ça me semble hyper important étant donné que les entreprises ont fermé euh, et qu'elles ont déjà du mal en temps normal d'assumer les charges sociales, fiscales euh, qu'elles ont à assumer au quotidien. Je trouve que c'est impensable de devoir leur dire bah, « Écoute, quand la crise sanitaire sera passée, tu payeras à la fois les charges que tu dois à ce moment-là et tu réappureras les charges que tu aurais dû payer normalement à ce moment-là. » Je trouve que pas forcément, ça ne fait pas forcément justice. Donc du coup, euh, je pense que si on se mobilise tous, que tu sois coiffeur ou pas coiffeur, hein, dans tous les sens, que tu sois entrepreneur dans n'importe quel domaine, je pense que c'est une justice qui doit être euh, mise sur la table. Il faut que les charges, pendant cette période-là, soient totalement exonérées ou partiellement exonérées pour les entreprises qui peuvent partiellement travailler. Mais dans tous les cas, voilà, qu'il y ait quelque chose de fait, de concret, parce que reporter les charges, plus un prêt garanti par l'État, plus ci, plus ça, enfin, ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on va sortir de la crise sanitaire, on fonce droit dans une crise économique. Donc, il y a un moment donné, si on veut vraiment sortir la tête de l'eau, il va falloir que que des responsabilités soient prises, que des engagements soient pris, surtout à ce niveau-là, et que les entrepreneurs puissent voir sereinement la reprise de l'activité sur le long terme. Voilà, donc je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que du coup, c'est des craintes qu'on a tous. Et ben, je t'invite à aller dans la description, chercher cette pétition et aller la signer, la partager au maximum de gens autour de toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est partager aussi au maximum cette vidéo. Parce que d'accord, là, j'ai parlé principalement des règles par rapport à la fermeture administrative des salons de coiffure et des coiffeurs à domicile. Mais ces, ces aides-là dont on parle dans la vidéo, elles sont aussi accessibles aux entreprises qui ne subissent pas de fermeture administrative dans la mesure où leur activité a chuté et tout ça. Et donc à partir du moment où on a 50% de perte de chiffre d'affaires, il y a une partie de ces aides auxquelles elles peuvent prétendre. Donc c'est sûr que l'aide complémentaire, non, des choses comme ça, non, mais le fonds de solidarité peut s'activer, il, il y a pas mal de choses à faire. Donc du coup voilà, Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite bon courage pendant ce confinement, de toute façon on va être ensemble, hein. je vais publier régulièrement, on va en profiter, on a du temps libre, donc on va partager plein de choses, et euh, ben, je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo, merci d'être là, si t'es pas abonné, pense à t'abonner, parce que du coup il y a plein plein de vidéos qui vont suivre à la fois sur le confinement, comme je t'ai dit, hein, ce qu'on va faire là. Mais il euh, y a aussi, euh, comme j'ai dit, j'avais exploiter la brèche du fait que les coiffeurs studios et de plateau ont le droit de travailler. Donc, moi, vu que je travaille en tournage, et ben, les tutos, ça devrait être autorisé. Donc, du coup, je vais bien en profiter. Enfin, euh, bien en profiter. Je ne vais pas faire 50 000 tutos non plus, mais je vais en faire 2 trois 3 qui m'ont été demandés. Euh, j'ai le petit dessin animé encore à faire sur les titres de l'Occident et les patines. Il y a le site mnha.fr qui euh, est en cours de restructuration et donc du coup qui sera bientôt disponible sur lequel tu vas retrouver tout, tout ce que j'ai pu te dire en tout ce que j'ai pu te dire en vidéo sur la partie technique du cheveu je vais le mettre en pdf comme ça tu vas pouvoir les imprimer et les avoir au salon au cas où un petit trou de mémoire un doute un machin tu vas pouvoir avoir ça dans ton salon et il y a plein plein d'autres choses qui vont arriver aussi sur le site ménachat.fr mais par contre c'est de la surprise ça donc merci à toi d'être là j'espère que tu seras encore là longtemps moi en tout cas ben, j'espère aussi et euh, passe une bonne journée, passe un bon confinement, prends soin de toi, prends soin de tes proches et à bientôt. Si tu aimes les vidéos, pense à les liker, pousse une section sur le commentaire, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Merci.